Alors bien sûr, ce n'est pas moi en train de dire bonjour en langage Wookiee. Vous avez très bien reconnu le cri du dromadaire que je vous avais promis dans la fin de ma dernière vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y parce que j'imite d'autres cris d'animaux à la perfection. Petite vidéo simplement pour vous annoncer qu'à partir de maintenant, tous les mardis soirs, à partir de 21h, vous pourrez me retrouver en direct sur Twitch pour un petit moment simple et cool entre nous, où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez. Évitez juste de me demander tous les cris d'animaux qui existent au monde, parce que, déjà, je ne les connais pas tous. Il hein, y en a 2-3 que je ne sais pas faire. Euh, euh, le scarabée d'Afrique, par exemple, je ne sais, sais pas trop, donc si vous me piégez là-dessus, je serai un petit peu dans la merde. Par contre, vous pouvez me demander d'autres trucs en ce qui concerne la chaîne, ou ce que j'aime, ou quoi que ce soit. Donc, notez bien tous les mardis soirs, à partir de 21h, sur mon compte Twitch. Vous trouverez le lien dans la description. Pourquoi sur Twitch et pas sur YouTube Eh Déjà, c'est simplement pour être sur une autre plateforme de vidéo que YouTube, histoire de ne pas être complètement dépendant de celle-ci, étant donné qu'il y a une sorte d'essor en ce moment de, de la plateforme Twitch, puisqu'il y a pas mal de vidéastes qui se retrouvent sur cette chaîne-là justement pour faire euh, des petits lives. Et je me suis dit que ce serait intéressant pour moi et pour vous d'avoir ces petits événements toutes les semaines, histoire d'avoir un contact direct et de passer un bon moment ensemble. Alors je jouerai aussi à des jeux vidéo, je vous présenterai un petit peu le genre de jeu auquel j'aime jouer. C'est principalement des jeux de gestion, de simulation, stratégie, euh, RPG, aventure, mais je me laisse libre si jamais j'ai envie de jouer à un jeu un petit peu plus dynamique voilà, qui pète un petit peu plus de tous les côtés euh, je le ferai éventuellement et donc je passerai tout mon temps à jouer et du coup vous poserez vos questions mais je n'y répondrai pas parce que je serai tellement concentré dans le jeu que bien sûr j'en ai rien à faire l'intérêt c'est aussi que je réponde à vos questions donc bien sûr je regarderai ce que vous dites dans le chat, je serai là pour interagir avec vous, je serai là pour vous choyer, pour vous dire de jolies choses, pour vous faire des petits bisous virtuels, il n'y a pas de souci. Je sais que tout le monde n'est pas disponible le même soir, toutes les semaines, il peut y avoir des obligations sportives ou d'associations, ou que sais-je. Vous avez peut-être votre club de lecture de tablette de hiéroglyphes. De hiéroglyphes. Hiéroglyphes. Hiéroglyphes. bravo connu, de tablette de hiéroglyphes. oui. Et vous pourrez venir sur le chat, bien entendu, pour me corriger, pour m'insulter, parce que voilà, de temps en temps, je fais des comptes. Des petites bafouilles. Hein. J'espère que vous serez nombreux. J'espère qu'il n'y aura pas de bug Parce que c'est la première fois que je fais officiellement un direct euh, et que je l'annonce du coup sur ma chaîne YouTube. Mais normalement ça devrait fonctionner. Bon allez, j'en profite vite fait pour remercier toutes les personnes qui sont allées sur mon YouTube pour me soutenir. Vous êtes quasiment 200 quand même à être allé faire cette démarche pour m'aider. Et ça c'est top. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à ma page Tipeee. J'ai fait quelques mises à jour euh, au niveau du texte. Histoire que ça me corresponde un petit peu plus en termes de caractère. Euh, maintenant que vous voyez que je suis euh, tout à fait normal. Et comme dit le Anton pour dire au revoir à sa progéniture face à un coucher de soleil. <t en> <t en>